Coucou YouTube On m'a donné un défi. Bouclier, lance-roquette, Betty sur la nouvelle map de Caldera. Eh ben c'est un bonheur, c'est une destruction totale. Je te laisse regarder, t'abonner. J'adore la nouvelle map. Les, les, stats, euh, les stats Twitch, elles sont au plus bas pour Warzone. son, son. Je pense qu'il suffit qu'ils mettent un tournoi à 100k d'annoncer et ça repart. J'ai un défi. 10 subs, les gars, par kilo lance roquette. Tous, tous ceux qui ont la, la croissance en moi, euh... envoyez-moi de la force, chat. Exécution, ça compte aussi ou pas C'est vraiment Betty euh, roquette. Oh putain, je me fais backstab. Il se passe quoi Je comprends pas que personne lui tire dessus à ce mec-là. Alors qu'il est en plein milieu avec un sniper à chier. Quoi oh, Ça me gratte le dos. Là. La brutalité, c'est mon métier. J'ai posé le cerveau, je joue roquette Quel est votre métier Roquettier Quel est votre métier Roquetier. C'est marrant, il y, y a un joueur Il euh, un joueur bouclier, frérot On pense penses quoi Voilà, voilà, voilà, il est ok Oh là! Et on a, on a fait le hockey avec les patounes hey Eh Pat Tu veux jouer à la Game Boy avec moi frérot C'est qui le boss C'est qui le boss de ce jeu J'ai pas besoin de les regarder pour les tuer Ah je suis en train de tanker là Oh là je suis dans le dur les gars Quoi? Il est. C'est il un bon joueur, enfin. Il circule bien, c'est pas vraiment pas un tocard. Dommage que je dois lui, lui faire ça, tu vois. Mais non, impossible. Un joueur habillé en ultra. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Mais. Mais reviens là! Mais. <rire> Mais poulet. Mais. <rire> bah bon, c'est gentil, j'apprécie en tout cas. Tu <rire> t'avais un rire un peu inquiétant. Mais euh, merci beaucoup. Le big muguet, bien sûr le big muguet. Alors attends. Quoi C'est si loin, tu me tires dessus? Et l'autre est où? Oh le fils de quoi? Euh... C'est une roquette C'est un flash Qu'est-ce que c'est J'attaque je, je, tout le monde les gars. Le but c'est de faire un maximum de kills. Hein. Oh, c'est terrible. Oh là, Oh non. Dommage, le kill a pas compté sur moi parce qu'il y avait une, une boîte une boîte juste à côté. Mais euh, vous comprenez que j'ai réussi à m'en sortir. Je suis en train de courir comme un mastodon. Avec un lance-roquette dans les mains. Je deviens fou. Il y a des, il y a des gens quand même qui sont réactifs. C'est un truc de ouf. Vous avez vu le temps de réaction qu'il a eu Genre dire Ah, il devait être avec le capteur cardiaque allongé. Et il a dû me voir me rapprocher. Prochain, euh, prochain arrêt là-bas. Pour, euh, pour un petit drone. Défoncer la gueule avec un bouclier, sans enculés. Peu importe comment il faut. <rire> Sorry Benny. Apparemment, il y a un mec qui campe ici aussi. Quoi Quoi Monsieur l'arbitre sauter oh le rebond de merde allez merde oh je pensais me faire sauter mais le faire sauter avec moi ça vous fait pas rire du nombre de mecs qui me backstab alors qu'il reste encore tout ça de la map et qu'il reste et qu reste encore normalement que 10, que 16 que 16 personnes et pourtant je me fais backstab de partout La perdrie. Euh... T'aimes bien être là-haut. Hein. Je sens que t'aimes bien être là-haut, tiens. Ah, ah, on fait quoi là maintenant On fait quoi Ah, tu viens vers moi finalement. Alors, ce rebond là. Oh là là, pas de problème, mon grand. Oh non, oh, non, quelle erreur Quelle erreur Le fait d'avoir un dégât explosif. Ça lui a viré la, la paralysante. Et du coup. Oh là là! Oh là là! L'IM assist! Vous repartez en première ligne. Mais si vous perdez, c'est Pour sortir d'ici, battez Champion of Warzone solo. Let's go! Holy Toujours shit. pas perdu shit. de goulag! Toujours uh, pas! Let's... J'ai les infos. Deux mecs sur le rebord, un sur le côté gauche. Je m'oriente comme ça, je suis bien. Hop, je m'avance pour pas avoir la frappe sur moi. Ici, je suis safe. Je sais qu'il est en train de regarder à la fenêtre, qu'actuellement il me voit passer. Je fake le move. Paris plutôt gagnant. Il avait deux roquettes. On se souvient des infos, il y a, un... il y a deux mecs ici à l'étage. Alors, qu'un de ce côté. Avec la frappe de précision, j'ai eu un peu peur, mais bon. Oh, le fameux truc que je vous ai dit les gars. J'arrive à avoir full mune, full argent. En plus de ça, j'en repère un autre. Il y a un sniper derrière moi, ça me fait une info en plus. Le mec là, il va il va arriver. Ah, tu... C'était quoi ce Et oh, tu vas où que je sais que tu dois arriver par là vois, mais je vois. Je vois tu... oh, comment ça M -Para quoi t'es fait en quoi je l'ai même pas crack avec un, un coup de bouclier et deux roquettes dessus Mais... Ah bordel de merde Alors je me souviens qu'il y a un sniper à ma gauche qui doit probablement camper dans le hangar. Et d'après les tirs, il y a quelqu'un entre nord et ouest. Pas enfin, une tousserie, je suis pas capté. Je me mets là. Je crois que j'ai vu un truc à l'étage. Sauf que je peux pas me fight parce que... L'autre... Je euh. crois qu'il y avait... Un... Hop un vingt final. T'es fait en quoi, salopard Tu vois que dalle. Eh oui! Vous pensiez vraiment que j'allais rater une game comme ça sur Caldera? Ces défis sont trop simples! Hey Spider, tu... merci mon pote, tu m'as fait rire! Hein. Oh t'es un dieu, je t'aime! T'as vu comment il a tanké ce bâtard? Euh, ouais, il jouait bien, enfin ouais, il tankait bien! Oh t'es un dieu, je t'aime! Ouais, ouais, merci. merci beaucoup mon pote, salut!